Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une petite vidéo, une introduction à la programmation orientée objet avec Unity. C'est quelque chose euh, qui est souvent euh, abordé dans les questions que je, je reçois. Euh, mais il est vrai qu'on n'a pas du tout développé sur cette chaîne. On n'a pas introduit euh, la notion de PO. Enfin, en tout cas, on l'utilise de temps en temps sans s'en apercevoir. Mais euh, je vais essayer de vous faire ici une introduction assez simple avec des, des exemples concret et on va voir comment tout ça fonctionne dans unity alors ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on utilise ici actuellement ligne par ligne, on va dire, euh, quand, on quand on développe sur cette chaîne la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle euh, du développement procédural, c'est-à-dire qu'on y va en grosso modo ligne par ligne, euh, et la programmation orientée objet est complètement une approche complètement différente. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire, de, de travailler en pro en objet bah, Tout simplement, euh, c'est pas obligatoire déjà, euh, certains développeurs vont euh, travailler en programmation orientée objet, euh, D'autres vont pas le faire du tout et vous allez avoir exactement le même résultat. Mais euh, l'APO comporte quelques petits avantages. Enfin, il y en a certains, beaucoup on va dire euh, c'est un peu plus facile par exemple au niveau de la lisibilité du code bien que ce n'est pas forcément vrai si vous vous agencez bien si vous, si vous, si votre code est propre et, et, et bien pensé mais euh, s'il si est vrai qu'avec la programmation et hauteur objet, ça va être un peu plus simple vous allez vous en rendre compte et surtout euh, aussi au niveau de l'évolution et euh, du maintien du code euh, ça va être un peu plus simple vous allez comprendre pourquoi alors, euh, qu'est-ce que la programmation orientée objet On considère en fait que chaque chose est un objet c'est-à-dire, par exemple, euh, une voiture est un objet, un four à micro-ondes, évidemment, est un objet, euh, un player va être un objet, son arme va être un objet, enfin, etc. Et j'en passe, vous avez compris tout est objet, en fait, euh, dedans. Même première question, comme à tout le monde, est-ce que vous avez ramené un objet qui, qui vous touche ou qui représente J'avais ramené une grammaire. Vous avez vu, une grammaire, J'y avais pas pensé, mais si le président le dit, tout peut être objet. Une grammaire est un objet aussi. Bon, ceci dit, il aurait pu ramener autre chose, parce qu'une grammaire, euh, c'est sympa, mais bon, euh, ça parle pas vraiment. Euh, Je sais pas, il aurait pu ramener par exemple euh, bah, des bonnes nouvelles pour les Français, ça aurait été bien aussi. Alors c'est parti, on va mettre tout de suite ça en pratique. J'ai créé une scène très simple. Le but ici, encore une fois, est de faire simplifier au maximum les choses pour que vous compreniez bien ce que c'est la programmation orientée objet. Alors j'ai créé un cube sur ma scène qui est rouge et un, il y a un plane en dessous tout simplement, comme vous pouvez le voir ici. Vraiment rien de bien fantastique et on va s'en servir pour faire un exemple directement. Alors... Avant de vous parler de l'exemple qu'on va mettre en œuvre, je vais encore euh, vous préciser comment tout ça fonctionne au niveau de la programmation orientée objet. On considère que tout objet, euh, toute chose est objet euh, dans un jeu, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher évidemment, pour ça que je prenais l'exemple de la voiture ou du four à micro-ondes, on va se rapprocher évidemment le plus près possible de ça. Donc on va euh, créer des classes pour déclarer nos objets et gérer dedans ce qu'on appelle euh, les propriétés. Les propriétés en fait, on va parler de propriétés mais en fait vous allez voir que ce sont des variable, euh, mais on va nommer ça propriété. En programmation orientée objet, c'est souvent comme ça le terme utilisé, c'est ce qu'il faut utiliser. Et on va créer aussi des méthodes qu'on va appeler plutôt fonctions. Euh, ces méthodes vont servir à faire des actions à notre objet. Par exemple, si je crée dans le cas de tout à l'heure, euh, je parlais du four à micro-ondes, le four à micro-ondes, eh évidemment, on va lui euh, lui attribuer. Bah, euh, des propriétés qui vont être par exemple sa couleur, qui vont être sa puissance qui vont être évidemment plein d'autres choses et on va aussi lui créer euh, lui faire faire des actions c'est à dire qu'on va lui créer une action où le four va pouvoir bah, euh, euh, décongeler, euh, va pouvoir euh, chauffer euh, on va pouvoir avoir des, des thermostats différents enfin on, va, on peut imaginer plein de choses ici dans nos jeux ça va être pareil on va créer ici euh, une classe qui va être tout simplement euh, un méchant, on va l'appeler zombie je pense que l'exemple va être bien parlant donc ça va être un zombie dans notre jeu évidemment il va être représenté par un cube parce qu'encore une fois vous aurez compris que ce n'est pas la forme euh, la, partie, euh, la partie esthétique ou graphique qui importe c'est ici la, la partie euh, objet et donc on va mettre ça tout de suite en place et je vais vous montrer euh, étape par étape comment ça fonctionne alors on va commencer par quelque chose de très simple c'est comment ça fonctionne pour les classes et tout ça. Alors, en règle générale, ici, sur notre cube, on va créer un script c -sharp. On va faire exactement la même chose et je vais l'appeler démo. On va faire quelque chose de très simple. Ce script, je vais l'affecter à mon cube qui est ici. Voilà. J'ai bien ici mon script démo. Et on va tout va se passer là-dedans. Alors, dans l'immédiat, on va faire... Euh, je vais vous expliquer comment fonctionnent les classes. Et les classes, on peut soit créer un fichier euh, unique, soit on peut très bien tout créer dans mon fichier. Ici, je peux créer une classe plusieurs classes dans mon fichier. Par exemple, si je suis dans Demo CS et je vais créer une nouvelle classe. J'ai évidemment ici le Start par défaut. Je vais enlever l'update pour le moment pour qu'on voit un peu plus clair. Et on peut voir euh, que ma classe ici, euh, elle est publique. Elle s'appelle Demo et elle dépend du monobiavure Alors, c'est quoi le monobiavure C'est la base. Euh, en gros, le, le monobiavure euh, va vous donner alors comment vous expliquer ça C'est euh, Tout dérive de ça en fait et surtout UnityScript, d'ailleurs vous pouvez le voir ici, "MonoBehaviour is the base place from which every Unity script derives. Donc en fait tous les scripts Unity vont dériver de MonoBehaviour. d'ailleurs si vous l'enlevez, vous allez avoir des problèmes, vous n'aurez pas accès à certaines propriétés notamment ici dans les scripts, petit rappel ça les using, on va utiliser des namespace, euh, si vous virez euh, par exemple using Unity Engine, vous n'aurez plus accès aux transforms et et tout ça, d'ailleurs si je le commente ici on peut voir que si maintenant je tape transforme, vous voyez, j'ai plus rien je tape 30 il ne propose plus rien alors que si j'importe le namespace unity engine et que je tape 30 on peut voir que j'ai bien transformé les deux transforms qui sont là donc vous pouvez voir que c'est des boîtes à outils de la même manière quand on importe le namespace unity engine ui on a accès à tous les éléments de lui comme les champs texte les images et tout ça Ça vous devez le savoir alors au niveau ici de mon de ma vous ce que je vais faire c'est je veux créer une classe donc j'aurais pu le faire à part et euh, on va voir comment à la fin de la vidéo on peut dissocier d'ailleurs sortir cette classe avec visual studio c'est une petite fonctionnalité intéressante alors on va déclarer une classe. Donc comment on fait On va à la fin du script tout simplement et on crée une nouvelle classe. Cette classe, comme j'ai dit, je vais l'appeler « zombie ». Donc cette classe, eh bien, vous pouvez voir, c'est simple. Elle va dépendre pour le moment de rien du tout. Et on va mettre deux crochets. Et ici, j'ai une classe. Alors comme je vous l'ai dit, euh, notre zombie, il va avoir, on va faire quelque chose de simple, on va s'intéresser dans un premier temps à comment euh, initialiser cet objet, comment, et on l'a déjà fait d'ailleurs, vous allez voir, c'est pour ça que je vous disais, je vous parlais en début de vidéo en disant qu'on avait déjà un petit peu utilisé la programmation euh, orientée objet avec Unity sans vraiment s'en rendre compte, c'est normal, vous allez voir. Euh, mais on va créer ici des variables. Alors je dis variables. alors ne criez pas dessus pour les puristes, mais on va créer par exemple ici euh, une variable de type int qui va être euh, euh, health, par exemple. Donc, on va, on va utiliser le terme anglais, donc il va être sa vie, euh, et un autre qui va être damage, pour les damages causés par exemple euh, à mon euh, au player, en fait, tout simplement. Et on pourrait même créer un autre une autre variable de type stream euh, qui pourrait être le nom du zombie. Euh, on va mettre nom, on va s'amuser avec ça, ça n'aura pas grand intérêt. Mais vous pouvez voir qu'ici, du coup, on peut vraiment dans cette classe mettre beaucoup de propriétés. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que je dois initialiser cet objet donc pour initialiser un objet, c'est là où certains vont se rendre compte que vous l'avez déjà fait je vais ici à, en dessous de, de, de ma classe et la première chose que je vais faire c'est déclarer un type donc de ma classe zombie pour déclarer mon objet zombie et euh, bah, je vais l'appeler comme je veux je peux l'appeler euh, cube zombie d'artempion philibert et là moi je vais choisir de l'appeler euh, euh, mon zombie par exemple pour que ce soit euh, assez simple à comprendre donc voilà, donc là c'est simple Zombie, un type zombie, je l'appelle mon euh, zombie, et je dis qu'il est égal à quoi Je viens initialiser une nouvelle, un nouveau zombie, et je mets deux parenthèses pour fermer. Et là, voilà, j'ai initialisé mon objet, mon zombie, qui va dépendre de ma classe zombie. Donc je vais avoir accès, vous vous dites évidemment, à ces variables. Et ben non, pourquoi Parce qu'elles sont privées. C'est-à-dire que si maintenant, au démarrage ici, je décide de définir, et on va ça fera l'objet d'un de, de, peu plus tard, vous allez voir qu'on peut définir euh, même quand on l'initialise euh, avec des constructeurs, on verra ça ensuite. Mais là, si j'initialise ici euh, mon zombie, maintenant, si je veux aller modifier ou accéder à ces variables, eh ben j'ai rien. Si je fais un point, j'ai que ça. Pourquoi Parce qu'elles sont privées. En fait, je vais devoir les passer en public de manière à ce qu'elles soient accessibles, évidemment, partout. Alors, je vais essayer d'écrire les mots publics. Voilà. Public. Et maintenant, si je fais mon zombie non est égal à euh, pierre, Pour un zombie, ce pas très original. Je peux définir les damages. Donc hop damage égale par exemple 20, on dit qu'il va enlever 20 points de damage à chaque fois, on verra par la suite, imaginons que, que ce zombie euh, cause euh fait une attaque, ben ce sera 20 points de damage sur le player. Je peux évidemment modifier euh, la valeur de health, sa vie, mais pour le moment, on s'en fout un petit peu, C'est pas là le Vous avez bien compris qu'ici, c'est et encore une fois, on parle plus de variables, mais ici de propriétés de la classe, les propriétés de l'objet zombie. Donc attention, euh, ce sont des termes, je sais que certains sont très pointilleux là-dessus, euh, donc faites attention si vous entendez parler de propriétés, mais vous vous rendez compte que ça ressemble vraiment à des variables alors ce qui va être intéressant évidemment maintenant on peut voir que bah, mon objet euh, mon zombie mon objet zombie qui s'appelle mon zombie bah évidemment maintenant je peux par exemple ici faire un debug.log, euh, et puis je veux dire euh, je euh, m'appelle ou je suis par exemple voilà hop et on va concaténer ça avec maintenant mon zombie point non et on pourrait le faire évidemment avec toutes les euh, propriétés vous en doutez bien donc j'enregistre mon script et je vais ici tout simplement... Euh, alors la scène était déjà lancée... Alors voilà, excusez-moi, c'est rien, on va glisser là dessus, voilà, on est comme il faut. Donc on lance, et là, qu'est-ce qu'on a Je suis Pierre, on peut voir que mon objet a bien été euh, initialisé, mon objet zombie, et on a récupéré sa propriété euh, nom, qu'on a défini à Pierre, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, euh, on pourrait aussi, maintenant c'est ce qu'on va faire euh, tout de suite, je pense... Euh, on peut lui faire faire des actions, ce qu'on vous a dit. Alors, avant de lui faire faire des actions, bon, attends, on va faire ça tout de suite. Alors, imaginons maintenant que je veux que ce zombie euh, grogne. Je vais lui créer une méthode qui va le, le faire grogner. Donc euh, là, ici, tout simplement, euh, ou attaquer, hein, comme vous voulez, euh, on va créer une méthode. Alors, pour créer une méthode, on fait un void et euh, ben, on l'appelle, par exemple, euh, attaquer. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. Sauf que comme tout à l'heure, si je veux avoir accès à cette méthode, je vais devoir la passer en public. Sinon, je ne pourrai pas non plus... Elle sera vraiment euh, utilisable qu'à l'intérieur de la classe. Alors ça, ce sera la portée. C'est toujours une histoire de portée. C'est à voir si vous devez l'utiliser que dans la classe ou pas. Euh, mais si là, je veux l'utiliser ici, euh, par exemple, dans mon code ici, qui, encore une fois, hein, rappelez-vous, cette classe ne doit pas du tout être derrière le dans, dans ce script là forcément. Je peux très bien créer un autre fichier qui s'appellera classe zombie qui sera qui, qui, qui aura ça à l'intérieur simplement. Euh, donc euh, ici maintenant euh, attaquer je vais simplement faire un debug.log euh, ben on va mettre le nom du zombie allez non plus et on va concaténer ça avec euh, pardon avec attaque Maintenant qu'est-ce qui se passe au start au lieu d'aller chercher mon debug.log je vais simplement ici dire que mon zombie point, et je vais avoir la méthode attaquer ici sans aucun paramètre parce que je n'en ai pas mis dedans. Et si on exécute ce code on peut voir qu'au start on peut voir que Pierre attaque. Donc Pierre qui est le nom de mon zombie hein, j'aurais pu être un petit peu en même temps nommer un zombie c'est pas évident. Donc ici euh, vous pouvez voir que euh, c'est assez intéressant pourquoi Parce que Déjà là, on peut voir tout de l'intérêt, c'est que j'ai ici la possibilité euh, bah de modifier en fait ma méthode attaquer. Étant donné que mon zombie ici, euh, imaginons que j'utilise ce zombie sur plusieurs niveaux déjà. Je vais pouvoir utiliser la même classe et je vais pouvoir modifier par exemple les dommages qu'il impose. Je vais pouvoir dire que par exemple au niveau 3 de mon jeu, j'utilise le même zombie qu'au niveau 1, mais au lieu de faire 20 points de damage, il peut en causer euh, 30 ou 40. Et on peut appliquer ça à n'importe quoi, je vais modifier en fait, euh, je ne vais même pas devoir modifier cette classe, je vais simplement l'initialiser et définir quelques propriétés. Alors euh, ça c'est quelque chose d'imagé très simple euh, et on va voir qu'il y a d'autres possibilités encore, notamment euh, l'héritage et le constructeur qu'on va voir tout de suite. Alors tout à l'heure, vous avez vu, j'ai modifié un petit peu mon script ici, de, pour vous faire le point, j'ai enlevé ce qu'il y avait dans le start, j'ai simplement gardé euh, nos deux euh, variables euh, qui sont en fait des propriétés euh, « health » et « damage ». Euh, et euh, ici j'ai gardé l'initialisation en fait de mon objet en mon zombie. Alors qu'est-ce qu'un constructeur la, Le constructeur va permettre en fait, euh, bah de déjà c'est la première chose qui va être appelée lorsque vous initialisez pardon, euh, votre objet. Donc ça va être assez intéressant et on va pouvoir dans ce constructeur faire des opérations, ça va nous servir aussi à limiter des choses à... c'est vraiment assez flexible justement, vous allez vite vous en rendre compte. Alors comment la première chose, on déclare un constructeur On va au niveau de la classe et on met le mot clé public tout simplement et le constructeur se nomme en fait exactement pareil que la classe ici dans mon cas zombie étant donné que c'est une méthode, enfin c'est comme une méthode je mets deux paramètres et évidemment j'exécute ici euh, du code donc moi ce que je vais faire pour vous montrer que c'est bien la première chose euh, qui est euh, utilisée ici je vais marquer objet créer créer et pardon alors peu importe pour l'orthographe, vous aurez compris, c'est pas comme ça que c'est. Mais bon. Euh, et donc normalement, ici, à l'initialisation ici de mon objet zombie, malgré que je n'ai rien dans le start, vous allez voir qu'ici, euh, cette portion de code va être exécutée parce que c'est le constructeur de ma classe. Donc on va tout de suite dans Unity, vérifier ça tout de suite. Hein. Donc je fais un clear ici. Et ici je fais play. Qu'est-ce qui se passe J'ai bien ici objet créé. Donc, on peut voir d'ailleurs que j'ai deux instances de mon objet créé. Euh, c'est bizarre, on verra ça pourquoi, mais c'est pas très grave. Donc, voilà euh, la première chose ici au niveau du constructeur. Vous pouvez voir euh, comment tout ça fonctionne. Alors, ce qui va être intéressant au niveau du constructeur... C'est que tout à l'heure je vous ai dit on a initialisé ici au start des variables. On pourra euh, les choisir de le, le, le choisir de le faire au niveau de la classe. Alors déjà j'ai mal mis ça ici. Ça ça doit être au dessus pardon. Quand même un peu plus logique. Voilà. Euh, et qu'est-ce qu'on va faire On va pouvoir passer des paramètres à notre constructeur. Évidemment ici vous, vous doutez bien ça va être simple. Ça va être int. Ben, on va pas demander euh, health par exemple. On va même euh, mettre h pour que vous compreniez bien que ça n'a rien à voir avec euh, health et damage. Et ici d. Euh, int d, pardon. Donc, oups, int et je vais y arriver. Voilà. Donc ici, au lieu de, de, de, de lancer mon debug.log, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais définir tout simplement ici, en disant que health, ma variable qui est ici publique, euh, est égale à h, c'est ça, voilà, et damage est égale à d. C'est-à-dire que je vais passer un paramètre à mon constructeur. Alors là, on va retourner euh, au niveau de mon script. Et là, on peut voir que du coup, j'ai une erreur. C'est normal. Et si vous regardez, en fait, il y a des arguments obligatoires que je dois passer. Donc ici, si maintenant j'aurais euh, initialisé mon objet, j'ai ici, on me demande int h et int d h pour damage, ce que j'ai mis. Donc, euh, health, on va mettre 100, par exemple. Et damage, on va mettre euh, bah, 20, comme tout à l'heure. Et ici, j'ai plus d'erreur. Ça veut dire que ça me dédouane, en fait. Vous pouvez voir, je, je passe mes, mes valeurs directement au niveau de mon, de mon de ma déclaration ici. Et euh, ici, au debug.log, je peux carrément maintenant Aller dire, euh, ben bah voilà. Affiche-moi maintenant euh, mon zombie. Point euh, damage, par exemple, ou health, peu importe. Voilà. Donc on va faire ça. J'enregistre mon script et on va voir ce qui se passe maintenant. Si je fais play, on peut voir ici que j'ai bien 100. Donc lève qui est, qui est affiché sans aucun souci. Donc c'est assez intéressant parce que déjà vous avez pu voir que c'est exécuté euh, directement au démarrage. Hein, donc c'est bien la première chose. C'est-à-dire qu'ici j'initialise ici la classe zombie et automatiquement le constructeur est exécuté. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que même si je passe pas de paramètres, vous avez pu voir que j'affiche mon debug.log et je pourrais faire des choses. Euh, Deux ça permet de, vraiment d'avoir la main sur le euh, sur ici mon zombie. Par exemple, imaginons c'est dans le cadre de ici de euh, ben bah, je veux pas euh, qu'il qu dépasse 100, évidemment. Euh, imaginons que c'est un pourcentage, on va dire qu'il y a 100% de vie, euh, je ne vais pas lui mettre 120. Donc je pourrais par exemple ici dire que if euh, h est plus grand que 100, eh ben, je fais ici ma condition, je dis que Elf ici est égal à 100, voilà. Euh, et sinon, alors là c'est du très vite fait, hein. sinon eh ben, voilà. alors, on aurait pu faire mieux je pense comme code mais vous aurez compris le principe c'est simplement de vous montrer que si maintenant je passe ici 500 en point de vie je vais la limiter tout simplement ici à 100 avec ma condition IF euh, au niveau du constructeur donc on va tester pour voir si ça fonctionne mais il n'y a pas de raison, je fais play et on peut voir que j'ai toujours 100, voilà et pour les sceptiques, on va dire que s'il est plus grand que 200, alors on va mettre 200 par exemple. Je vous rappelle que j'ai demandé ici 500. Donc je fais play et là je devrais avoir 200. Voilà ce qui est le cas. Donc voilà ce que c'est un constructeur. Vous pouvez voir que euh, ce n'est pas bien compliqué. Une fois qu'on a bien compris le principe, ce qu'il faut euh, retenir vraiment, c'est que le constructeur se déclare avec le mot-clé « public euh, », le nom de la classe, et évidemment, du coup, ce constructeur va être exécuté euh, dès que la classe est initialisée, ce qui est quand même assez intéressant, comme vous avez pu le voir. Ici, si euh, je veux directement rendre ces paramètres obligatoires, ça m'évite de les déclarer un par un. Je peux renseigner comme ça plusieurs paramètres, évidemment ici j'ai que le health et le damage, mais ça pourrait être beaucoup d'autres choses euh, d'autres paramètres de mon, de mon zombie, hein, évidemment, tout ce que vous allez imaginer évidemment, là je prends des, des exemples très simples alors euh, on va maintenant euh, s'intéresser à l'héritage quelque chose d'important qui n'est pas forcément simple à comprendre et on va mettre tout de suite quelque chose en place dans la prochaine partie excusez-moi, parce que l'héritage il est où il est sans patates. les sans, oui, est, est, est... Enfin, l'héritage le, le, le, alors justement, il est où l'héritage C'est ce qui va être super intéressant avec la programmation orientée objet, c'est qu'on va pouvoir bénéficier au niveau des classes de l'héritage. Alors, comment ça se présente Je vais essayer ici de, de vous mettre un cas concret mais euh, pour vous schématiser pour reprendre un petit peu ce que je vous ai dit en introduction le... on pourrait créer une classe par exemple véhicule euh, dans cette classe véhicule on pourrait répertorier par exemple les couleurs euh, les marques, les modèles euh, et on pourrait créer une autre classe par exemple qui serait, euh, qui dépendrait de, de, de véhicules qui serait enfant de cette classe véhicule qui serait par exemple voiture qui aurait effectivement les mêmes propriétés parce qu'une voiture a une couleur Yeah. <laughs> À une, à une marque et à un modèle par exemple mais on pourrait euh, aussi créer une autre classe à côté puisqu'il serait par exemple un avion qui est aussi un véhicule et ce véhicule euh, en fait la différence entre la classe véhicule qui va être la classe parent euh, qui elle donc l'avion a aussi en commun un modèle, une couleur une marque mais euh, par exemple on pourrait créer des propriétés qui soient propres à cette classe avion par exemple avec le nombre d'ailes un véhicule n'a pas forcément euh, d'elle, ma voiture, ma classe qui va être aussi enfant euh, de, ma, de ma classe véhicule, ma classe voiture, donc pourrait procéder par exemple une propriété roue, euh, mais n'aurait pas d'elle pour voler. Ce serait pareil pour les fonctions, c'est-à-dire que la voiture pourrait avancer, donc au niveau de la classe. Euh, voiture on la ferait avancer euh, et au niveau euh, de la classe euh, avion on le ferait par exemple voler différemment alors évidemment ça c'est un exemple un avion pourrait avancer aussi euh, mais une voiture ne pourrait pas voler mais euh, c'est pour vous euh, schématiser tout ça euh, le plus simplement possible alors je vous propose de mettre tout de suite ça en pratique euh, ici euh, en exemple alors on a créé une classe zombie ce qu'on va faire, on va créer une autre classe qui va être un super zombie. C'est-à-dire qu'imaginons ici que, bon, c'est bien, j'ai des zombies, mais que je veux créer un super zombie, c'est-à-dire un boss de fin de niveau, par exemple. Ben, je vais créer cette classe, mais je vais me servir de la classe zombie, c'est-à-dire que je vais la faire hériter de la classe zombie, parce qu'évidemment, ben, ça reste un zombie, il aura des points de vie, des points de dégâts, mais par contre, il va pouvoir attaquer comme mon zombie, mais par contre on va pouvoir lui développer euh, des fonctions différentes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple lui lui faire une super attaque euh, c'est ce qu'on va faire, quelque chose de simple et on va pouvoir aussi par exemple lui attribuer des points de dégâts supérieurs, évidemment ici euh, vous allez me dire j'ai pas besoin de ça, pour euh, et c'est tout à fait vrai je pourrais tout simplement initialiser ici un nouveau zombie que j'appelle mon super zombie et je lui affecte tout simplement 40 points de dégâts au lieu de 20, donc ça fonctionnera aussi, c'est pas le bon exemple mais l'attaque, c'est pour que vous compreniez qu'on peut aussi modifier les propriétés. On pourrait lui faire une autre propriété, enfin bref. Mais euh, on va surtout faire une super attaque que mon zombie n'est pas capable de faire. Alors évidemment, là, on tape debug.log et on lance la, la, la, la fonction. Et, évidemment, il faudra coder pour que tout ça fonctionne. Mais là, c'est pour vous montrer les bases. Euh, vraiment, c'est des, des bases de la programmation orientée objet. Alors, c'est parti. On va mettre ça en place. Alors Au niveau du script, j'ai récupéré mon script de démo. J'ai laissé l'initialisation de mon zombie qui est ma... en fait qui est mon objet mon zombie qui dépend de ma classe zombie ici j'ai mis rien mis dans le start et ici on peut voir que j'ai gardé ses propriétés elf pour la vie et des damage pour les dégâts causés et j'ai gardé son constructeur ici et j'ai simplement ajouté une méthode euh, donc qui est une fonction attaque au niveau de mon zombie qui va être en public et donc accessible, évidemment, ici, euh, mon zombie, si je vais au startup et mon zombie, point, je vais avoir droit à l'attaque. Alors, l'idée maintenant, c'est de créer euh, une nouvelle classe qui va être le super zombie. Alors, c'est parti, je me mets ici à la suite et je vais créer de nouveau une nouvelle classe. Cette classe, comme je l'ai dit, je l'appelle super zombie. Voilà. Pour le moment, euh, elle est euh, comme ça, il n'y a rien, et euh, comme j'ai dit, je veux qu'elle dépende, en fait, de ma classe zombie. Alors comment on va faire bah, c'est simple, vous le faites, euh, enfin vous l'avez sous les yeux tout le temps. À partir du moment ici, vous créez un script, comme on peut le voir ici, j'ai une public classe, j'ai ici mon script démo, et il dépend de quoi En fait, il est, il dépend du monobiavior, c'est-à-dire qu'il hérite en fait du monobiavior. Et ben là, on va faire la même chose, mais avec le, on va le faire dépendre de zombies tout simplement. Donc ici, je vais faire deux points zombie. Alors c'est parfait, sauf que vous pouvez voir j'ai un petit problème ici quand je fais ça. Pourquoi Tout simplement parce qu'ici on me dit que, si vous regardez au niveau du message, les arguments spécifiés, aucun ne correspond aux paramètres formels obligatoires. Évidemment, c'est les paramètres de mon constructeur. Comme vous pouvez le voir ici, euh, j'ai passé ici un constructeur qui attend H et D étant donné qu'il hérite, il en a besoin aussi. Donc pour le moment, on va commenter notre constructeur. Donc pour ça, CTRL, je sélectionne la portion de code qui m'intéresse, je vais le commenter. CTRLK, CTRLC donc je commande cette partie de code et là l'erreur est partie, c'est normal maintenant j'ai plus de constructeur, en fait c'est pas vrai, j'en ai un, c'est ce qu'on appelle un constructeur par défaut, mais il est vide euh, mais par contre au moment où j'initialise mon zombie, évidemment ici j'ai une erreur parce que moi je lui passe des paramètres euh, au niveau du constructeur et évidemment il n'y en a plus donc je les supprime et ça fonctionne, donc ici pas de problème, je vais d'ailleurs laisser mon zombie pour que vous compreniez bien, cet objet peut être instancié, il n'y a pas de souci. ça va fonctionner euh, donc Ici, qu'est-ce que je vais faire J'ai dit qu'il voulait qu'il héritait en fait de ça. Donc c'est déjà fait. Parce que regardez ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau du start de mon, mon jeu ici, de, de, de, de, de mon script, je vais pouvoir, déjà, je vais initialiser mon, mon super zombie. Donc pour ça, c'est simple, hein, vous le voyez au-dessus, super zombie qui apparaît. Je l'appelle mon super zombie pour rester cohérent. Et je vais te dire qu'il est égal à quoi À new super zombie. Zombie et comme mon constructeur euh, c'est celui par défaut j'ai pas de paramètres à passer donc voilà mon super zombie ici euh, il existe il est instancié alors au niveau du start je vais pouvoir dire euh, bah, mon super zombie et c'est là où est vraiment la force de de l'orienter objet c'est qu'ici comme il hérite de ma classe Zombie il va aussi hériter de ses propriétés comme vous pouvez le voir j'ai ici damage et j'ai ici f mais c'est pas tout vous pouvez voir que j'ai aussi euh, la fonction attaque qui est héritée donc si jamais on va commencer pour vérifier au niveau du damage évidemment là ça n'a pas grand sens parce que j'aurais pu euh, instancier un zombie normal avec plus de damage mais je vais dire tout simplement que damage ici est égal à 50 par exemple et si évidemment je sors dans la console euh, la valeur ici de sa propriété mon super zombie damage on va voir que j'ai bien 50 qui va s'afficher donc ici euh, bon, je vais faire un petit clear voilà hop play et on peut voir que j'ai bien 50 qui s'affiche. Comprenez toute la force ici euh, de l'orienté objet et de l'héritage surtout, c'est qu'ici, en fait, vous pouvez voir que j'ai une classe, il n'y a rien dedans, elle hérite simplement de zombies, et j'arrive en fait à utiliser ici les propriétés health et damage. Euh, ça ferait valable, évidemment, pour toutes les propriétés s'il y en avait plus. Ce qui va être encore mieux, c'est que je vais pouvoir tout simplement aussi utiliser ces fonctions, c'est-à-dire que mon super zombie, il est capable aussi d'attaquer, c'est-à-dire que la fonction attaque je vais pouvoir ici la lancer. On peut voir que j'ai attaque de la classe zombie qui s'est lancée. Alors que j'ai instancié un super zombie qui hérite encore une fois de la classe zombie. Je le souligne, je le dis parce qu'effectivement c'est ça qu'il faut retenir. Et donc du coup, j'accède ici à la fonction attaque du zombie tout court. Alors que je suis ici dans une classe et on peut voir qu'il n'y a rien dedans. Mais je bénéficie en fait de ses propriétés et ses méthodes. Et ses fonctions, pardon donc ça c'est vraiment une force ensuite euh, ce qu'on peut voir c'est que j'ai dû décommenter alors on va voir comment on peut faire justement pour le constructeur ce serait dommage donc je vais ici recommenter ici cette partie de code donc CTRLK, CTRLU et je récupère le constructeur du zombie qui est là-haut alors je vais l'instancier le zombie donc je vais remettre euh, ce que j'avais mis 100 points de vie et 20 points de dégâts donc jusque-là, pas de problème. Sauf que si je vais au niveau de ma classe, mon super, super zombie ici, eh ben j'ai un problème parce que justement ici, euh, ben, le constructeur euh, par défaut, euh, en fait, je dois passer ces, ce constructeur. Je vais devoir le créer et euh, en fait, je vais utiliser le constructeur de zombie. Alors, je m'explique et je vais faire un copier-coller euh, tout simplement du constructeur. Je vais le mettre ici. Je vais dire que ici mon constructeur donc public le nom du constructeur je vais passer en paramètres int h et int d qui sont les mêmes valeurs ici je vous rappelle qu'il bénéficie en fait que, que mon zombie hérite mon super zombie hérite de la classe zombie donc du coup comment on va faire pour lui dire d'utiliser en fait ce constructeur et bien en fait on va utiliser ici on va faire deux points au niveau de la syntaxe et on va utiliser euh, base base base alors vous connaissez depuis un petit moment, vous savez que mon anglais est loin d'être parfait. Euh, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Euh, et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire et bien, On va simplement passer entre parenthèses. Ici, on peut voir que ça nous propose zombie int h et d. Et donc, on va passer h et d. Ce qui va me permettre euh, tout simplement... Alors voilà, et puis je ne veux pas oublier les crochets. Alors, j'ai rien ici dans ce constructeur, mais on va voir que maintenant l'initialisation ici mon super zombie attend les mêmes paramètres donc du coup bah, je vais pouvoir lui passer par exemple 100 et 42 dégâts alors ça n'a pas grand intérêt encore une fois bah oui on aurait pu le faire directement dans le zombie mais là c'est un petit peu ce qui va être intéressant et c'est là où vous allez comprendre plus pour cet exemple c'est que je vais pouvoir créer des fonctions différentes dans mon super zombie moi je veux lui faire une super attaque Là, on a pu voir que j'ai attaque. Donc, je vais ici créer une super attaque dans ma classe. Pour le moment, on peut voir que mon constructeur, je l'ai créé, il hérite, en fait, il va aller chercher, et je vais revenir dessus après parce que vous allez voir qu'il y a un petit cheminement au niveau des constructeurs. Mais je vais continuer avec euh, ma fonction ici. Donc, je vais créer une méthode, une, fo une fonction publique qui va être, par exemple, euh, bah ici, euh, super attaque. Et ici, bah, on ne va pas s'embêter, on va copier-coller. Voilà. Et on va dire que ici c'est la super attaque de la classe super zombie pour que vous voyez bien la différence. Évidemment, j'utilise des, des lignes de des chaînes de caractères qui s'affichent dans la console, mais vous doutez bien que là il va falloir coder, il fallait avoir, aller plus loin pour déclencher une attaque de l'objet, évidemment, voilà. Mais ici on parle de d'introduction de, de, de, de, de, à la programmation orientée objet. Donc Ici, maintenant, mon super zombie il est capable d'attaquer, mais il est aussi capable évidemment de déclencher une super attaque, comme vous pouvez le voir. Donc si j'enregistre et que je fais play, on va voir que j'ai bien ici dans la console d'Unity, mon super zombie a déclenché une attaque, donc attaque de la classe zombie, et aussi la fonction super attaque de la classe super zombie. Donc vous voyez que c'est très intéressant, c'est-à-dire que je peux notamment bénéficier, évidemment, euh, ce que je vous disais, c'est que à la base, j'hérite de la classe zombie, parce que mon super zombie, bah, c'est un zombie, sauf qu'il est encore mieux donc du coup, euh, lui, il va pouvoir faire plus de choses donc je lui ai implémenté par exemple une super attaque mais il pourrait avoir plein d'autres choses en plus des coups en plus, on pourrait euh, le faire voler on pourrait enfin tout ce que vous voulez euh, imaginez bien que euh, là, euh, la limite ce sera votre seule imagination et euh, vos compétences alors, ici, euh, ce qui est intéressant de voir et je vais euh, continuer c'est que c'est valable pour mon super zombie il peut accéder à attaque, mais ce ne sera pas valable pour mon zombie qui est instancié ici parce que si je vais ici au niveau 2 mon zombie tout court peut voir que j'ai attaque tout simplement mais super attaque n'apparaît pas ce qui est tout à fait logique étant donné que lui il ne connaît pas, il ne peut pas accéder à cette fonction étant donné que c'est une fonction de la classe super zombie, c'est super zombie qui hérite de zombie et non pas l'inverse, c'est pas zombie qui hérite de super zombie, on pourrait le faire mais là ça n'aurait aucun sens, donc voyez bien ici que mon super zombie euh, lui il peut étant donné qu'il hérite de cette classe bénéficier de tout ça alors que mon zombie évidemment lui ne peut pas alors, autre chose que je voulais voir avec vous, c'est au niveau de l'instanciation ici. C'est vrai que on en l'a aperçu tout à l'heure. Je voudrais régler ce petit souci tout de suite. Donc, on va ici supprimer ça je vous ai dit que ça passait au niveau des constructeurs donc effectivement là, ce qui va être intéressant je vais utiliser euh, vous avez bien vu que au niveau du zombie quand je l'instancie, ça passe dans son constructeur et d'ailleurs on avait pu voir qu'on avait deux occurrences dans la console au début, de. je n'avais pas trop insisté dessus mais je vais vous montrer euh, ce qu'il faut faire ici donc euh, ici, euh, j'instancie mon super zombie on va s'occuper que de lui au niveau ici euh, de, du constructeur de zombie je vais faire un debug.log pour que vous voyez bien que ça passe par ici c'est à dire que ici je vais not à écrire constructeur euh, de la classe zombie et évidemment on va faire la même chose dans le constructeur qui est vide, qui copie en fait tout simplement ce constructeur, ici on va faire constructeur de la classe super zombie alors Ici, si je lance ça dans l'état, l'idée, c'est de vous montrer que, en fait, à partir du moment où j'instancie ici cet objet et ce super zombie, le constructeur va être appelé. Mais étant donné qu'il dépend de la classe zombie, ça va passer dans le constructeur de la classe zombie aussi. Et du coup, on va voir ce qui se passe si jamais, euh, maintenant, j'enregistre je, ce code et que je lance ma console ici. Donc, c'est parti, on y va. Alors. On peut voir ici, j'ai pas fait, euh, j'ai un collapse ici, on peut voir que j'ai deux occurrences. On va y revenir. Mais on peut voir que j'ai ici constructeur de la classe zombie et ensuite ça passe dans le constructeur de la classe super zombie. Ça veut dire tout simplement que mon constructeur, en fait, j'instancie mon super zombie, il passe d'abord dans la classe, le constructeur de la classe zombie pour ensuite passer dans euh, le constructeur de ma classe super zombie. Donc ça, ça peut être important si vous développez. Vous pouvez voir que j'ai stoppé ma console, mon code Unity, et maintenant, au lieu d'avoir deux occurrences ici, j'en ai trois. Alors tout simplement, pour pallier à ce problème, c'est qu'il ne faut pas instancier ici euh, votre objet, mais il faut le faire ici dans la méthode awake. Alors void awake, c'est quoi C'est tout simplement euh, une méthode qui va être appelée avant euh, le chargement du script avant start c'est vraiment l'instanciation au départ au démarrage euh, d'unique. Donc ce qui aura pour effet ici de l'appeler qu'une seule fois, sinon vous pouvez voir que bah, elle avait été appelée euh, deux fois et notamment quand je coupe euh, trois fois. Donc pour éviter les problèmes, vous euh, instanciez vos objets ici que vous créez avec vos classes dans la méthode awake. Et donc là si j'enregistre, on va voir que normalement, je n'aurai plus qu'une seule occurrence. Voilà, ce qui est bien le cas et j'ai ici donc on peut voir que mon super zombie à l'instanciation va chercher d'abord le constructeur, pardon, de la classe zombie et ensuite le constructeur de sa, son propre constructeur. Donc ça c'est important de le savoir parce qu'évidemment dans ces constructeurs vous avez bien compris l'intérêt c'est que vous pouvez faire pas mal de choses limiter des, des paramètres euh, faire des conditions enfin c'est très flexible on peut faire pas mal de choses au niveau des constructeurs donc voilà pour ce qui est de l'héritage je pense que bah, j'espère que vous avez bien compris vous pouvez voir toute la puissance en fait de la, de la programmation orientée objet évidemment tout ça demande de réfléchir bien à son code, de bien le structurer, mais au niveau de la lisibilité et surtout de la productivité, on peut voir qu'on peut revenir rajouter des classes qui dépendent, qui héritent d'autres classes, et ça peut être vraiment très intéressant. Ça nous évite de recoder des, des variables ou des paramètres, des fonctions et autres. Là, je peux très bien utiliser la fonction attaque du zombie dans ma, ma, ma classe super zombie, c'est quand même un, très confortable. Alors voilà pour terminer euh, bah, cette euh, introduction euh, à la programmation orientée objet euh, avec Unity et Sharp. Je vais quand même vous me pencher sur un petit point. J'avais dit en début de vidéo parce que je voudrais pas que ça prête à confusion pour ceux qui débutent. J'ai ici créé euh, un script démo et j'ai des classes ici à la suite. Je peux, on peut créer des classes comme ça à la suite autant qu'on veut. Mais euh, on peut très bien les créer et c'est même Plutôt logique de les créer à part euh, dans euh, un autre fichier alors euh, une nouvelle fonctionnalité il me semble de visual studio 2017 je pense pas que c'était implanté avant c'est qu'on peut tout simplement ici créer euh, là c'est pour les besoins du, du du de la démo et du cours on va dire ou du tuto euh, j'ai mis ça c'est beaucoup plus lisible de descendre et de vous montrer euh, à quoi correspond quoi mais évidemment ici je peux tout simplement euh, sélectionner ma classe, l'extraire en fait tout simplement, bah, je pense que je vais baisser l'ascenseur, alors il me semble que ici vous voilà, voyez j'ai baissé l'ascenseur alors non c'est pas ça je vous dis une bêtise alors on va voir tout de suite on a la possibilité ici d'extraire la classe alors vous voyez que c'est assez de vous voilà pour moi alors je peux ici en sélectionnant en fait le nom de la classe simplement ici euh, j'ai plusieurs possibilités d'ailleurs vous pouvez voir ici que j'ai généré le constructeur je vais y revenir après mais je peux déplacer le type vers zombie cs à dire créer un fichier zombie cs qui va contenir toute ma classe donc je le fais et on peut voir ici euh, bah, que j'ai pu euh, elle a disparu mais elle n'a pas disparu rassurez-vous si je vais dans Unity on peut voir qu'elle est bien ici Zombie CS elle est extraite en fait tout simplement et maintenant hop je la réouvre et on peut voir que j'ai bien ici un euh, fichier zombie cs et quand je l'édite ben, j'ai ma classe zombie qui est dedans tout simplement avec euh, l'import du namespace unity engine et ici ma classe tout ça fonctionnera et va exactement de la même manière je vais pouvoir faire exactement la même chose ici avec ma classe super zombie je vais cliquer ici alors je vais y arriver hein. Peut-être qu'il faut prendre les deux. Alors, j'ai pas encore ça bien en main, je vous, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais y arriver. Non, alors j'ai simplement sélectionné la classe tout à l'heure, voilà, déplacer le type vers zombie CS, donc voici, euh, et je vais le faire, tac, et donc ici je me retrouve avec mon script de, démar de démarrage, hein, où j'instancie tout simplement ici euh, mon super zombie, euh, et évidemment si je retourne dans Unity, ce script a été créé, ma, ma classe en fait est bien là, euh, on peut le voir ici avec l'aperçu à droite, et euh, si euh, je l'édite, alors c'est pas la bonne, pardon, c'était donc le super zombie, on peut voir qu'elle est ici maintenant, euh, j'ai mon super zombie alors vous avez bien vu, euh, évidemment tout ça fonctionne de la même manière, hein. j'ai séparé mais si je fais play ici on va rester exactement à, à, au constructeur de la classe zombie Constructeur c'est le, le code qu'on a mis ici euh, dans notre script démo qui est posé sur notre cube qui est censé être le zombie comme j'avais dit au départ évidemment là euh, graphiquement parlant on a utilisé une forme primitive, un cube euh, mais l'idée était de vous montrer, de vous faire une petite présentation, une introduction à la programmation orientée objet, c'est une chose qui m'a été réclamée plusieurs fois donc j'espère que ça va vous plaire, que ça éclaire vos lanternes en tout cas c'était le but recherché euh, euh, ici, on va encore voir quelque chose qui euh, n'a pas grand-chose avec la programmation orientée objet, mais on peut voir que quand même, Visual Studio est assez sympa. Je vous ai parlé des constructeurs. Si je crée une classe, ici, euh, test et que je veux générer son constructeur, bah c'est assez simple, si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez dessus et vous avez pu voir que ici avec le, le petit euh, alors j'ai déjà une, une, une correction de violation de nom parce qu'effectivement une classe commence par un, une lettre majuscule en règle générale, ce qui est le cas ici voilà je la sélectionne et ici euh, normalement je dois pouvoir créer le constructeur, chose qui était apparue tout à l'heure, j'ai des petits problèmes avec ça comme vous pouvez le voir euh, mais euh, hop, Alors, si je fais ça, est-ce que je peux générer le constructeur Alors normalement, je peux le faire, action rapide voilà, alors j'ai des petits problèmes avec ça en fait je sélectionne le, le, le nom de la classe clic droit, action rapide, alors là je sais pas pourquoi mais enfin bref, vous pouvez voir que vous pouvez renommer vous pouvez générer le constructeur test euh, et donc du coup c'est assez simple euh, et je vais le faire Clac. et on peut voir que automatiquement public test et ici j'ai mon constructeur qui est créé tout simplement alors c'est des petits plus c'est pas grand chose mais en tout cas euh, ça peut être utile mmh. Voilà, alors qui vient clore en fait ben, euh, cette introduction, je vous l'ai déjà dit, j'espère en tout cas que ça, que ça vous aura plu. Alors si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi des petits pouces bleus, au plus il y en a, au plus je sais que ça vous plaît. Pourquoi pas euh, continuer un petit peu dans, dans cette série euh, C-Sharp on peut voir que c'est assez large. Unity est vraiment euh, la prise en main est assez simple, mais on peut voir qu'on peut pousser les choses bien plus loin. Évidemment, là, ceux qui ça intéresse, en tout cas que ça aura donné goût à, à découvrir euh, la programmation orientée objet, il faudra pousser un peu plus les choses. Pourquoi pas ensemble On verra. Ce sera en fonction des commentaires et surtout des petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, Abonnez-vous parce que, bah, évidemment, ça m'encourage à continuer. On est de plus en plus. La communauté augmente euh, et c'est bien. Allez aussi sur le site. Vous pouvez le, le retrouver, euh, évidemment, en lien sur la chaîne euh, YouTube. Il est en haut. Vous le retrouvez aussi, normalement, en commentaire de Et puis, sinon, il est écrit ici sur mon T-shirt. Vous pouvez avoir une petite nouveauté. Voilà. Donc, j'espère, en tout cas, bah, que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.